Salut à tous euh, Aujourd'hui, on est le 4 juin 2013 et ça fait 5 ans, jour pour jour, que le blog Gapfle existe Ce blog, il a maintenant une page Facebook et un compte Youtube associé et vous êtes nombreux à visiter ces pages Je voudrais dire un grand merci à tous ceux qui ont laissé des commentaires depuis 2008, ça fait très plaisir mais en plus, je voudrais adresser un énorme merci à tous ceux qui ont accepté de se faire interviewer pour Gapleux. Merci, c'est grâce à eux que ce blog existe. Alors n'hésitez pas, laissez-leur des commentaires, ils vous répondront même peut-être. A plus